Nous voulons euh, nous cacher en Christ, nous cacher en Christ, nous, nous, nous, nous abriter dans le nom du Seigneur. Et juste après ça, je lui un, un témoignage d'un frère qui a, qui a vécu comment est-ce que euh, ce terme-là est vrai lorsqu'on est en Christ, comment est-ce que Dieu nous fait vivre des choses et des situations miraculeuses. On va chanter « Cacher en Christ » pour entrer dans la présence de Dieu. désir c'est m'abriter en toi, rester caché en toi et faire l'impossible. Tu es le Dieu infini, illimité et caché en toi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 Priez ce que je désire, être comme toi, parler comme toi, être comme toi, prier comme toi, oui faire comme toi, pardonner comme toi Seigneur, être comme toi. Ce que je désire C'est m'abriter en toi Rester caché en toi Que le monde te voie au travers de nous Restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous Que ton règne vienne sur toute la terre Et que le monde te voie au travers de nous Restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous Encore. Que ton règne vienne sur toute la terre, et que le monde te voit au travers de nous. Restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous. Seigneur. Je veux être comme toi, ce monde a besoin de voir ta gloire, et tu m'as choisi pour être ton image. Par moi, oh Dieu Je n'y arrive pas Mais caché en toi Tout m'est possible encore Ce monde a besoin, Seigneur, c'est vrai De voir ta gloire Et tu m'as choisi Pour être ton image Par moi, oh Dieu pas, mais caché en toi, tout m'est possible, mais caché en toi Seigneur, tout m'est possible, mais caché en toi, tout m'est possible.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 Toi Seigneur, être comme toi, oh, être oh, oh, oh. comme toi, être comme toi, être comme toi, Jésus, être bah, oh, oh. comme toi, Seigneur, être comme toi, je veux te ressembler, je vais être à ton image, Jésus. En ce monde plein de difficultés, de haine. En ce monde plein de défis et de challenges. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Être comme toi. Être la la la la. comme toi, Jésus. Comme toi. Je contemple ta présence, Saint-Esprit. Je sais que tu es là et je ne crains rien. Rien ne vaut. Présence Saint Esprit, je me fais entrer dans une nouvelle dimension. Saint Esprit, tu me portes, tu me portes Saint Esprit. Reos, C'est une saison nouvelle pour les élus, pour les enfants de Dieu. Reos, Oh, nous saluons ta sainte présence. Hallelujah. Nous saluons ta sainte présence, Saint-Esprit. Oh, quelqu'un qui voit sa saison, commence à bénir le nom du Seigneur. Quelqu'un qui voit sa saison, commence à élever le nom du Seigneur. Reho, se kadarabos. kerebos, de Rien ne vaut que je veux, être avec toi. Rien de vaut ta présence. Ce que je veux, être avec toi. Rien de vaut ta présence. Ce que je veux, être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux. ta présence, ce que je veux, c'est te connaître. Bien nouveau, ta présence, mon Dieu. Ce que je veux, c'est de connaître. Bien nouveau, ta présence, ce que je veux, c'est de connaître. Bien nouveau ta présence, ce que je veux. Bien de Rien ne vaut, présence, Seigneur, rien n'est comparable. Je veux te connaître, j'ai soif ta de présence, toi. Ce que je veux, c'est oh, rien, rien ne ne peut ta se présence, comparer à toi. Veux, à ta, présence, connais, veux veux ta, présence, ta présence, je veux te connaître, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Comment, Seigneur, je puisse t'adorer. Si je ne te connais pas, comment Seigneur Dieu puisse faire monter vers toi une louange si tu ne te révèle pas? Non, Jésus, révèle-toi! Montre nous montre-nous qui tu es. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions te voir. Nous, te, voir. Nous te voir. nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Ils ont rien de beau. Rien de vaut, de beau. ta présence oh, ce que je veux, rien que je veux, c'est de rien de vaut, rien de faux, ta présence, de rien C'est le car tu es Dieu, le bon oh, es. et le car le es Dieu le le monde. Car tu es Dieu et nous t'élevons, nous t'élevons, nous faisons monter nos louanges vers toi. Car tu es Dieu et nous t'adorons. Car tu es et nous t'adorons. Je ne veux pas Ne va pas, pas, pas, pas, pas, pas, baba baba baba baba, pas, pas, Jésus, Jésus, Jésus A Raman Ambe, araba à Ambe, A Saka Devant toi tout je bouge le toute tout au Je Reconnais ta grandeur, je reconnais ta puissance Je reconnais ta fort, je reconnais mon Dieu Je me confie devant toi, je reconnais, reconnais, reconnais, reconnais est me toi, je m'en ame, A Raman Baba Baba Peu, Lou Baba Baba, Baba Baba Baba Baba Baba Reçois, doigts, reçois la gloire, reçois la en lumière, nos sommes notre notre dans le Seigneur le monde, Seigneur Jésus-Christ, devant toi, mon Dieu, je que tu es nous ne vivons pas nous ne vivons pas nous voulons te pas marcher avec toi nous vivons nous nous marchons avec toi, le Seigneur Jésus Seigneur I'm gonna go to Au nom de Jésus Merci Seigneur mon Dieu Pour t'acclamons, Nous faisons monter vers toi En douage Alléluia. Et lorsque nous te contemplons, tu es élevé, tu es glorieux, Dieu de majesté. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance, émerveillée, émerveillée en ta présence, rien. Et merveilleux en ta présence, ta joie me remplit. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. impossible. Même me guérir, même me restaurer. Émerveiller Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Espérance, Seigneur. Merci un Quand et témoignons euh, Jésus nous Je vais me Son daraba bru Reda braide Son daraba ka karaba bru Reda bra ka yanda raba braide Son daraba ka ka karaba Roda yanda rebebo Alléluia Alléluia Alléluia Nous voulons acclamer Jésus Te Seigneur À toi mon Dieu, à toi mon roi, Dieu tout puissant. Raide de mama, ma, ma, chetere de bros. Raide de gloria andabrai, da soro bara la gloria andabrai. Renda braida soro para la cotara babros. Raide so tara babre, gloria andabrai, da sere mara la brai. Raide gloria andabrai, da soro mara la gloria andabrai. Renda braida soro bara la canta rababasho. Re de gloria andabraida, soro la gloria andabra. Lontara ba ke ya andara ba ba, shota ra bro. Re andabraida, soro la gloria andabra. Re ba ba ba ye, re ba ba eh. ba ye. Shoma mati, shoma kaya, maendo redos, eh. re mario. ere mariu, braido soto re mameno, shaba kaba, gloria. Re ba ba ba ye, re ba ba ba Praide so la gloria andabraida so para gloria andabraida so para gloria gloria la gloria andabraida so para la gloria andabraida gloria gloria andabraida so para la gloria andabraida so para la gloria gloria andabraida so para la la gloria Pride, the glory, and the pride that Soro Marana, glory, and the price. Red, the pride that Soro Marana, glory, and the pride that shed the bros. Vers toi, braille sota souterraba braille das, glory and abradas, souterraba brousse, braille de la glory and abradas, glory and abras. Vous vers toi, Jésus. Nous t'attendons. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Toutes choses sont à toi, Seigneur. Viens briser les chaînes. Et livre les captifs. Envoie ta parole et guéris les cœurs. Amen. dans ce lieu ceux qui ne t'ont pas connu à te connaître, à, te, à se tourner vers toi, à se convertir. Amen. les à se tourner vers toi. Amène les malades à, à être guéris. Ne les laisse pas repartir chez eux avec la maladie. Seigneur, guéris tes enfants. Guéris ta créature. Tu connais toutes choses, rien n'est caché à tes yeux. Ceux contre lesquels Satan a établi une programmation négative mais qui sont en ce moment connectés en ligne, ou qui sont présents dans cette salle, Seigneur, délivre-les. Que les plans sataniques ne s'accomplissent pas dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.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 T'adorer, prosterner devant toi J'admire ta paix comme toi, nul n'est comme toi, mais comme toi, toi. Seigneur. nul n'est comme toi, mais comme toi, Seigneur, nul n'est comme, toi Seigneur. Nul comme nul toi, toi. toi, Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu extraordinaire.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 J'ai vu tant de malades, tant de vies guéries, Seigneur Dieu. Je, je veux te, te dire. dire merci, des vies transformées par ton bras puissant, oh Dieu. Je, je veux te dire merci. Je me souviens de tous ces témoignages de transfert surnaturel. Je, je te, veux te dire, merci, Je me souviens des personnes qui ont reçu leur délivrance de démons en ligne. Je, je bénis ton nom, Seigneur Dieu, pour ceux qui t'ont donné leur. vie. Je, je veux te, te dire, merci, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta foi. Seigneur, tu es présent parmi nous. Nous voulons acclamer ta présence. Et lorsque tu es là, Jésus, ton feu. Que ton feu, que ton feu soit en nous, Seigneur Dieu. Lève une armée pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Suscite un peuple d'hommes et de femmes qui vont te servir avec le feu de ton esprit. Suscite des hommes, Seigneur Dieu, qui, des hommes et des femmes qui se lèveront pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es parmi nous, tu es parmi nous, tu es parmi les humains. Et tu veux que nous témoignons de toi, Jésus. Mon Dieu, Seigneur Dieu, nos yeux levés vers toi, Seigneur Dieu. Nous attendons ton feu, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de toi, Jésus. la bro. Oh Jésus, mon oh, Dieu, merci pour toi Dieu. Disons que ton feu, que ton feu, Jésus. Le mal que ton feu Seigneur, que ton feu Seigneur me purifie, me purifie, que ton feu au oh roi, que ton feu au oh roi se saisisse de moi, se saisisse de moi, Saint-Esprit, Esprit, au roi, Nous prenons le dîner encore que ton feu Jésus, que ton feu Jésus, Oh mon Dieu. Seigneur, sanctifie ton église par ton feu. Ton Seigneur, feu purifie ta maison par ton feu. ton feu, oh Dieu. Me purifie, oh de ton feu, ô oh roi. Se saisisse de moi. moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint en bas. Oh, mon cœur aspire, mon coeur Seigneur, embrasse-nous par ton feu divin Au nom de Jésus Merci, je sais que tu es présent parmi nous Que par ta sainte présence Tu consumes tout ce qui n'est pas de toi Que par ton feu, tu nous animes d'un zèle pour la prière, tu dis le zèle de ta maison me dévore, et que la ma maison c'est une maison de prière ma maison est une maison de prière que ton feu qui donne le zèle, ton feu qui est arrivé dans, cette, dans ce temple et qui a enlevé les, les tables des vendeurs c'est à dire le désordre, Seigneur que le désordre soit ôté de nos vies et que le temple que nous constituons sur notre corps, soit un temple de prière, soit une maison de prière Seigneur Jésus Élève une armée de prière, des hommes et des femmes de prière fait de cette église une église qui prie puissamment, véritablement Et qui voit les choses changer Seigneur manifeste ta grâce, glorifie ton nom Nos yeux sont sur toi, notre cœur te regarde Seigneur Dieu Merci pour ta présence, merci pour les restaurations, pour les vies qui sont changées Merci Seigneur pour ta grâce, au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon amen en acclamant le roi des rois le Seigneur des le Seigneurs, Saint-Esprit, au nom de Jésus, donne un bon amen à Jésus. Alléluia, bénis un voisin, bénis une voisine juste à côté de toi, souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu.